Bonjour Stéphanie, est-ce que tu vas bien? Oui, bonjour Nathalie, oui je vais bien, j'ai vraiment plaisir à, à te voir, moi aussi. Donc toutes les deux nous avons lu un article euh, qui est à peu près 5 pages, donc plusieurs points sont expliqués concernant le vaccin, et c'est un article qui est rendu public, donc tout le monde peut le lire. Alors je le montre. Alors, j'aimerais euh, aujourd'hui euh, te poser deux questions précises et puis pour que euh, le public qui nous regarde, eh bien, comprenne mieux euh, qu'est-ce qui se passe avec le vaccin, quelles sont ses interactions avec le corps. Alors, le premier point qui est donc une première question, c'est que lorsque l'on a reçu le vaccin, une première dose ou une seconde, comment, comment ça se passe à l'intérieur de l'organisme Est-ce que tu peux nous expliquer Oui Lorsqu'une personne est vaccinée, tout d'abord, il faut savoir que le vaccin ne, ne comprend pas le virus. Donc, il reçoit une injection au niveau du muscle. Et là, euh, ce qu'il reçoit, c'est euh, une molécule d'ARN avec un message, ARN messager. Le corps reçoit donc cette molécule et ensuite fabrique la protéine Spike. C'est son nom qui veut dire lance. C'est le corps lui-même qui va produire cette protéine. Donc ensuite, l'organisme regarde cette protéine et, et le système immunitaire est activé et reconnaît euh, cela comme un corps étranger. Donc Il y a une production intense euh, d'anticorps et c'est davantage donc des cellules euh, des cellules euh, globules blancs que l'on appelle les cellules T. Et cela donc les cellules produisent cela, enfin le système immunitaire produit cela pour euh, se défendre. Donc ça veut dire qu'on a comme une guerre à l'intérieur de notre corps. Hein. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Merci, merci, c'est très clair. Maintenant, ce que l'on voit et euh, dans la société, ce qu'on on voit bien que la population est quand même vaccinée en grand nombre et pourtant, plusieurs sont encore contaminés. Alors, dans le texte que nous avons lu, est-ce que tu peux nous dire un peu, nous expliquer, c'est vrai ou pas? Alors, voici ce que dit le texte. Il y a donc des études cliniques qui ont été faites, des tests. Une fois que les personnes sont vaccinées, on n'est pas certain, en fait, de, euh, des résultats de la protection, on ne peut pas savoir vraiment si les personnes déjà vaccinées vont être euh, contaminées ou vont euh, répandre euh, le, la maladie. On ne peut pas répondre en fait. Et pour les personnes qui sont enceintes et qui ont été vaccinées, eh bien on ne sait pas non plus quels sont été les effets indésirables et, et le résultat de cette vaccination. Et donc il peut y avoir des risques pour les, euh, les femmes qui allaitent. Et puis euh, je voudrais également ajouter que le texte précise que lorsque les personnes vont être vaccinées, il y aura un suivi pendant deux années pour voir les effets indésirables qui seront déclarés et pour voir comment protéger ou sauver la personne. Et cela donc pendant une période de deux ans. Donc cela signifie que dans notre société, dans notre pays, dans notre grand pays, c'est comme un laboratoire alors, c'est cela Oui, tout à fait. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes les explications que tu nous as données, vraiment merci. Et merci aussi pour ce travail que nous avons fait toutes les deux. C'est vraiment une joie pour vraiment informer les personnes qui sont sourdes et entendantes aussi. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous d'avoir regardé. Nous espérons que pour vous, vous comprenez mieux maintenant. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions. On va vous répondre. Le texte qu'on a pris aujourd'hui, bien sûr, il y a d'autres points qui sont bien exposés. Et je pense qu'on va pouvoir continuer ce travail, toutes les deux, avec Stéphanie. Oui, oui, tout à fait. Alors, on vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir. À bientôt.